Ouais et tiens euh, tu tu pourrais et tu veux que je te dise un truc qui te remonte le moral euh, DRO ouais dis-moi la première vue sur ta vidéo PTRS c'était moi oh ça c'est chouette au oh, crouton je délai ton ton salon Sauf oui, que quoi il, il, il me gêne un peu mais comment ça Etienne euh, t'as t'as quatre salons sur ce Discord frérot ah ouais, non mais je veux faire une petite épuration fait bien fait. Non, mais non! Je suis désolé, après, je suis désolé mais bon après tu, tu vas encore gueuler parce que je parle dans le non, discussion. Ou pas quoi ouais, mais justement, ça t'apprend à... à contrôler ton débit de conneries. <coughs> je sais pas si s'il est fort, mais au moins il est drôle notre crouton. Bâtard. Mais c'est une blague! Je me demande où le il prend un RS parce que. Ouais. là, il. Il, pas enfin, là, un... il vient de toniquer le tympan là non? Il est un peu salé. hein. Elle me rappelle quelqu'un. <rire> J'ai un petit crouton chez moi aussi. Bâtard. Ils ont cassé, il y a un mec hein? Ouais. Non Ouais, ouais ouais derrière Napoléon. derrière je l'ai vu GG ah, Il m'attendait mais il t'attendait pas Mais ils sont trois ah mais ils ont changé les, les RS hein. Ils sont plus, ils étaient plus sur B Ils nous ont leurré Et eh, ils ont l'APC dans le cimetière Là où t'es Bah... Je vais vous mettre à côté Ouais Ouais ouais ouais APC détruit Super ouais. Il y a un peu beaucoup de monde qui arrive par là Ah bah voilà l'APC Ils ont un APC dans la rue euh, Où il y a l'APC souvent à côté du commissariat Ah la ruelle tu veux dire Ouais APC, on, on le voit depuis notre côté euh... Ouais t'inquiète c'est bon il est Il est responsable. Un... J'ai visé d'un chargeur de MJ encore dessus et ce serait bon. C'est bon, APC détruit. A côté du garage ouais, dans la dans la petite salle, entre le garage et les escaliers tu vois. Ouais. Je l'ai eu. Euh, là c'était dans la porte vers le garage. Ah d'accord. Ah ouais bah ouais. 7-3 sur 30. Mais qu'est-ce qu'il fout frérot Il y en a un allié qui est passé juste devant lui, il l'a pas, pas tiré dessus. Il est où Il est dans la porte principale euh... ouais, okay. le... Garage, garage. Garage, vraiment garage hein. Ok. Dedans. J'ai eu, je suis mort avec. Ça arrive côté D4. Trouver. Ouais, il y a encore un mec qui sort du E4. Poule la PC hein, sans doute Oh non il m'a tué avant que je puisse le détruire et avec un autre APC encore à côté du E4 Ok Mais l'APC tu vois il est là où tu fais le tricks en fait euh, du mur pour pas Ouais du... le sauve, d'accord Bah est... il est là Et il y en a un autre qui arrive en fait Attends je fume cet APC Hop APC détruit Et l'autre tu l'as entendu où Bah l'autre je l'ai entendu là Il est peut-être rentré, dans... peut rentré dans le cimetière Ouais regarde il est dans le cimetière Ok mais je peux pas traverser parce qu'il y a des snipers qui couvrent. Si tu à faire... Euh... Hop. Ah non putain, je me suis fait y avoir. Il est dans le cimetière. Hein. Ah non, ça sert à rien d'aller sur l'objectif parce que si s'ils si ont continué à avoir la PC, euh... objectif ou pas. Il est, est temps de relancer la millions, bataille. C'est fait, c'est top, Hop. Ah bah hydrolien. Ouais, la bataille est finie. Ça va, il t'a pas agacé, oui, il, il bon. était gentil. Non ça va. Ah as, Quand... tu vois, on a perdu encore la partie mais franchement c'est. Il y, y avait moyen de gagner là cette partie hein. Ouais. Ouais ils avaient des APC un peu partout. Vous euh. étiez tous dans la même bataille Ouais. Ouais ouais ouais. Ah merde Et d'ailleurs Crouton a fait meilleur score avec deux fois plus de points que Papy ou moi qui sommes troisième et quatrième. Ah c'est beau ça. Tu vois des fois Comme quoi Des fois ouais. Tu as le bravo de Ezio pour avoir euh, fait un méga score à cette partie-là. Vraiment Euh bah t'étais premier avec deux fois plus de score euh, que moi et papy par exemple. Enfin le score de ouais. moi et papy combiné. Ouais.